de Roque d'Or de Jean-Philippe à et François Place, un roman écrit à quatre mains Scène 1, où l'on fait la connaissance d'Olympe et du comte Foulque de Saint-Messe là est là, lancé à pleine vitesse Avec à son bord, ce matin Olympe et le comte Foulque de Saint-Messe Moins vite monsieur, pour l'amour de Dieu T'es amusé pourquoi cette froideur ne vient pas de te libérer du moi Tu pourrais en avoir quelques reconnaissances Je préférerais encore ma cellule à ce tombeau On suffoque ici une cet enlèvement Tu as vécu trop longtemps du monde, ma chère. L'homme tombe en ruine, c'est le jeu chauves-souris maintenant. Ce soir, nous soir ça, mon père, ton super, a d'autres plans pour toi. La petite marquise grinça des dents. À peine née, le bon Dieu lui avait pris sa mère. Puis, il avait cruellement rappelé son père, moins de 12 ans plus tard. Son tuteur, le comte Enguerrand de Saint-Mesme, au lieu de veiller sur elle, l'avait enfermée au couvent. La bernine est alors attaquée par deux brutes ulicéricules. Dieu vous protège Quel terrible malheur Quoi Quel malheur Notre marquise Votre marquise Combien est-il donc là-dedans Elle a profité de... dans la forêt. Je suis une marquise, pas une sorcière. Je les déteste. Ils n'auront pas un titre. Je les déteste, je les déteste, je les déteste. Ils n'auront pas mes terres. Je reviendrai chez moi. Je le ferai. Scène 2. Où l'on fait la connaissance d'Oust et de Descend. Comprends-moi, jeune homme. Cette fille est à moi. Au fait, quel est ton nom Oust Écoute un peu. Quand je l'aurai dénichée, cette petite marquise, la récompense sera pour moi le capitaine Descend. Descendre. Sérieux, C'est mon nom. Allons-y. Partons à la recherche de cette jeune fille. Olympe, épuisée, affamée, continue son chemin. Elle se bat avec un gardien d'oie. Il la prend pour une sorcière. Elle l'assomme et récupère ses habitants. Désormais, plus personne ne pourra me reconnaître. Scène 3. Sauf que... Colin a été capturé et accusé de sorcellerie. Capitaine, c'est elle Sur le bûcher C'est elle Oui, je sais, j'ai vu. Qu'allez-vous faire Sûrement pas laisser cette bande de charognards faire brûler une pauvre carmine. Scène 4, où l'on apprend Colin et Scène et sauf et bien décidé à récupérer son fièvre de roque Maintenant, je rentre chez moi. Chez vous À roque d'or, croyez-vous Vous, vous n'y pensez pas, je vous ramène au couvent. Au couvent Jamais Todo, mademoiselle, je n'ai pas plus envie que vous de revoir la face de carême de ce Matin. Mais il n'y a qu'au couvent que vous serez en lieu sûr. J'y ai passé quatre ans cloîtrés. Monsieur décembre, jamais je n'y retournerai. Ce sera Roque d'Or, donc. La route est encore longue et s'est d'embûches. Et tout ne va pas se passer comme prévu. Olympe va-t-elle retourner son essor Roque d'Or Vous le serez en lisant, Olympe de Roque d'Or ce livre est captivant, il y a beaucoup d'action et de suspense, on ne s'ennuie jamais. J'ai eu l'occasion d'aller faire dédicacer mon livre dans une librairie à Metz par les deux auteurs. Ce que j'ai vraiment trouvé génial, c'est qu'on ne sait jamais quel auteur a écrit quel chapitre. C'est vraiment incroyable. Ce livre est aussi chargé d'émotions, les personnages sont très attachants et chacun a un secret bien gardé. Pour moi, décembre est le grand-père en chanson de la troupe. Et ça, ça m'a bien fait rire. Et puis le fait que le personnage principal soit une fille est vraiment génial. Olympe est super déterminée, courageuse et intelligente. Enfin une héroïne dans un roman de KPDP